Bonsoir la famille Générale 5 étoiles Voilà, je sais que c'est fait tard Mais je viens de voir une vidéo de notre frère Adji Et je ne peux pas accepter des mensonges Non Adji le King À un moment donné, vous n'êtes ni de l'armée Vous n'étiez pas proche de pouvoir vous n'en savez pas mieux que nous autres. Mais, je vais vous faire écouter. Et on va décortiquer ensemble. C'est sa ça va, vidéo. Mais ...sous la protection divine, à oui. la veille. Frères et soeurs, bienvenue sur la page de votre frère. King a 224 tout fort, c'est ici et nulle part ailleurs. Merci d'être là, merci pour vos bénédictions, merci pour vos soutiens. Voilà, deux jours sans vidéo du King, je sais que ça va poser des questions... Mais c'est normal, vous savez que je vous ai dit à plusieurs reprises que l'homme aussi a des occupations, des, des occupations personnelles dans la quotidienne de la vie qui, qui, qui prend le temps chez nous. Donc du coup, si vous voyez pas, si vous voyez que je ne publie pas un jour ou deux, et merci de vous avoir inquiété, merci pour ceux qui ont envoyé des messages pour demander si j'allais bien. Toi qui dis que, Dumbuya Mohamed, les gens doivent être flanqués ici, pourquoi on t'a invité ici, les gens d'or, tu as flanqué ton téléphone, tu ne peux pas éteindre. Quand des mois de conneries comme ça là. Tu veux très bien là. On t'a invité. Là. Il faut savoir que voilà, euh, l'homme a une vie de famille, beaucoup d'enfants. Je suis un grand père de famille. Donc du coup, euh, allons au but. On va aller vite, on va aller. Bref. Frères et sœurs guinéens et africains, aujourd'hui, on va découvrir. Vous allez découvrir une autre vérité d'une partie de l'histoire de notre pays, la Guinée-Conakry. Mais pour ça, je vais vous rafraîchir la mémoire. Il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, mm -hmm. on a tous vu une sortie de l'ancien président, professeur Alpha Condé, Bonjour. qui a dit dans une vidéo, appel vidéo WhatsApp, à l'un de ses militants, à ces militants qui étaient regroupés, un bon malinqué, Namori Kanyamfa. C'est Namori qui m'a trahi. Namori, Écoutez général moi. Namori Traoré, ancien chef d'état-major général des armées de la République de Guinée, Laïque, a été indexé par monsieur président, ancien président Alba Kondé. Cette histoire de Namori Kanyamfa c'est cette vérité que vous allez découvrir dans cette vidéo. Écoutez, hein Vous savez que je vous avais dit, dans la vidéo que j'avais faite concernant l'histoire de Mamadi, le fils et son père, je vous avais dit que ça, ça serait une autre vidéo. Vraiment Alors, voici incroyable, c'est vrai, Katana. Incroyable, mais vrai. Écoutez, hein Dans cette même histoire, vous allez découvrir comment le général Kelefa Diallo... Écoutez. Ancien chef d'état major général des armées a été tué et mort en 2013 dans le crash d'hélico. incroyable mais vrai en tout cas, ce soir ou ce matin, même. ça dépend de là où vous Vraiment. êtes ça dépend de là où vous allez regarder cette vidéo les révélations sont encore fracassantes et là c'est ici et nulle part ailleurs L'histoire entre Namuri et Alpha Condé ne date pas aujourd'hui. L'histoire de Diamfa entre Namuri et Alpha ne date pas d'aujourd'hui. L'histoire commence quand L'histoire commence en 2013. Cette année de 2013, où l'ancien président Alpha Condé va apprendre que des officiers des hauts gradés de l'armée guinéenne. Écoutez-le, hein, écoutez dans l'ombre, en train de préparer un coup d'État contre Alpha Condé pour le renverser. Ça, c'est en 2013. Il en 2013. Uh -huh. Parmi ces officiers, on va l'indexer les têtes. Uh -huh. Les têtes de l'armée qui étaient composées des gradés de l'époque des Peuls. Écoutez, hein, je il dit de bien, peule. des Écoutez-le. Et là, qu'est-ce que Alpha va faire Alpha va préparer. Une mission il va préparer une mission et dans cette mission certains qui sont impliqués quand je parle de certains qui sont impliqués je veux parler par là des complices d'alpha condé ça dire quand je dis c'est un catalyseur voici des gens qui ne veulent même pas la paix dans ce pays il dit en 2013, le président Alpha Condé a pris le pouvoir. Il dit les officiers de l'armée, il dit ceux qui étaient à la tête de l'armée, il dit c'était le peuple. C'est lui qui le dit. Ça dit, mais le gars, c'est pathétique. C'est pathétique. Ça soit pour dire, parler, parce que ton auditoire, c'est la majorité, tu le sais. Parce que tu veux que les gens écoutent ce que toi tu as envie de dire. Écoutons, aujourd'hui, moi je ne vais plus laisser maintenant ces gens de bêtises. Non. Alors. Pour saboter l'hélico. Donc, ils vont citer, donner des ordres, les noms qui vont aller participer ou représenter la Guinée au Libéria. Uh -huh. Écoutez, hein. Est-ce que vous comprenez? À la tête de la mission, Alpha va citer Général Namoï Traoré à la tête de la mission. Écoutez, hein. <rire> Namori et tous ses officiers, eux, vont être sur cette liste. Maintenant, ils vont être informés qu'ils vont partir représenter la Guinée au Libéria. Ces officiers vont accepter. Les officiers qui avaient tous leur école de guerre vont accepter. Il y avait seulement le moins gradé, c'était un adjudant. L'accident là va être indiqué, c'est-à-dire va être... Il faut dire, c'est-à-dire quand tu es pathétique, Djibril, tu ne sais rien du tout. L'accident de l'avion va encore demander l'armée, celui qui était en charge de l'enquête, Idiamine, le cerveau du coup d'État. C'est-à-dire tu parles d'un sujet, tu ne sais rien du tout. Tu parles les officiers peuls, les premiers gradés, les premiers hommes forts. De l'armée qui ont été... La première personne qui a été nommée par le président Fakonde, c'est Idi Amin. Tu parles des officiers, oh les officiers gradés, c'était les peuls Il faut dire le nom de qui tu sais. L'un des premiers qui a été nommé, c'était euh, l'inspecteur. Quand tu parles des Peuls, l'inspecteur général de l'armée, le fils de doyen Abaka Biro, général Alpha Ousmane. Il y avait Général Baldé. Il faut citer le nom. Il ne viens pas comme ça pour dire Oh, les hauts gradés, c'était tel ou tant. » C'est le chef d'état-major qui est phare. Qui est décédé. Est-ce qu'un chef d'état-major peut partir Ce n'est pas lui qui part avec son équipe. Tu viens t'asseoir Non, c'est Alpha Condé. Comment tu peux mentir comme ça Où est la liste de Alpha Condé eh Non, mais pourquoi vous aimez mentir pourquoi vous aimez être des catalyseurs Ce coup d'état c'est pour te dire Amin qui est là Il y a longtemps qu'il est derrière tout ça Il y a longtemps Quand tu regardes Parce que vous venez dire Oui Mandia avait parlé la dernière fois C'est parce que tu n'écoutes pas, tu es bête Va demander encore les proches dans l'armée Va bien te renseigner Tu ne sais rien de l'armée C'est maintenant que tu viens parler de ça Va bien te renseigner au sein de l'armée. L'avion qui a été acheté, dont on dit que le à cause du président Alpha Condé, une partie de l'ambassade, c'est parce que j'ai commencé à parler de ça. Ils ont telle l'affaire là. Ils ne pensaient pas que quelqu'un pouvait venir parler. Pourquoi ils ont taire l'affaire là Les médias, les gens n'en parlent pas. Oui, l'information, il faut demander. Pourquoi on ne parle plus de l'affaire de l'ambassade, qu'une partie de l'ambassade celui qui a signé tout, l'ex-ministre de la Défense, euh, le pilote dont j'avais parlé, Jakabi, Idi Amin. Pourquoi on ne pose pas la question à ces gens-là Dibri, tu ne sais rien, tais-toi. Tu ne sais rien. Après la mort de Kelefa Diallo, qui voulait être chef d'état-major quand tu viens te flanquer pour dire que, non, que le président Fakonde est Djamfa entre l'autre. Non, non, non. Il faut vraiment répondre. C'est énervant. Namori vient de Kursa. Le président Fakonde vient de Kursa. Et tu dis que Djamfa, qui peut garder un chef d'état-major pendant 8 ans Si ce n'est pas le président Fakonde, montre-moi dans la sous-région un chef d'état-major qui a fait 8 ans. Et tu parles de Djamfa. Alfa n'a pas dit le nom de Dumbuya, il a parfaitement raison. S'il y a des gens qui l'ont trahi, ce n'est même pas Dumbuya. Dumbuya n'est qu'une pièce à conviction. Ceux qui l'ont trahi, les gens à qui il a fait confiance, directeur de cabinet, Idi Amin, c'est eux qui l'ont trahi. Ce n'est pas Dumbuya. Dumbuya, d'abord, ça c'est plus fort que Dumbuya. Ceux qui sont là, c'est plus fort que lui. Il fait partie des traîtres, mais ceux qui ont été les vrais traites là, c'est ce que le Président a dit. Le Président Fakoné ne, ne considère même pas Dumbuya. Dumbuya est zéro. Idi Amin qui a menti sur le CV. Quand toi tu as un conseiller militaire, la première personnalité militaire à être nommée, gradée, c'est Idiamine. Tous les autres sont venus après. Si le Président a été trahi, c'est les Idi Amin. Non, non, non, Maman Bailo, il faut expliquer aux gens. Parce qu'il fait des vidéos, il est en train d'intoxiquer les gens. C'est aussi clair que ça. Demande les proches dans l'armée. Les enquêtes concernant la mort de, de, de Kelefa, qui avait le dossier, c'est Idi Amin. Si les, les journalistes veulent là, ils n'ont qu'à les demander. Mais vous êtes toujours là, Président Fakonde. Vous avez une fois entendu... Le Président Fakonde dit le nom de Dumbuya, malgré qu'aujourd'hui c'est lui qui est là-bas. Vous avez entendu parler le nom du, de Dumbuya dans la bouche du Président Fakonde. Il ne le considère même pas. Les gens à qui il a fait confiance, les Namouris, les Idiamine, c'est eux qui l'ont trahi. Toutes les sorties dont vous parlez là, du Président Fakonde, vous avez entendu le Président parler de, Nam, euh, de, euh, de là il dit, c'est lui qui a créé les forces spéciales. Si le Président avait dit non, on n'allait pas parler des forces spéciales. Et tu viens t'asseoir matin, midi, soir, ces diamants-là, le président Al Fakonde, on voulait tuer un hein, de Djibril. Va, va demander encore. Les querelles du président Alpha et de Namour et, et de Idi Amin, Va demander. Il voulait être chef d'état-major après la mort de Kelefa. Ce que le président Al Fakonde n'a pas accepté. Et ce que les militaires n'allaient même pas accepter, qu'un gendarme devienne chef d'état-major. Tu ne sais rien, tu viens t'asseoir. S'il te plaît, pardon, va encore demander les militaires. Demande les généraux, ils vont te parler. Ne viens pas t'asseoir pour parler tout simplement. Va demander l'affaire-là. Le coup d'État-là, ce n'est pas maintenant. Qui, dans l'affaire de l'attaque du domicile du président, qui a éliminé les Noucham et consorts, Hier, vous étiez en train de le dire c'est le président Fakonde. Mais celui qui était le cerveau pour décapiter l'armée, c'est Idi Amin. Va te renseigner au lieu de venir t'asseoir, parler du président Fakonde. Si le président Fakonde contrôlait, maîtrisait l'armée, le coup d'État n'allait pas arriver. C'est ces hommes de confiance qui l'ont trahi. Politiquement, il a tenu le terrain. Mais sur le plan militaire, ces hommes lui ont trahi. C'est pourquoi il a parlé de Namori. Il a gardé Namori pendant combien d'années 8 ans. Qui Montre-moi un chef d'État qui peut le faire. Gardez un chef d'État. Un chef d'État-major pendant 8 ans. Et tu parles de Djamfa. Toi, tu parles de Djamfa Toi, tu parles de Djamfa Et vous êtes là en train de parler de ces bêtises Non, mais Djibril, ressaisissez-vous. Franchement, ressaisissez-vous. C'est-à-dire, on vous venez vous asseoir sans preuve Venez vous asseoir, l'histoire est là. Il diamine, depuis le temps de Feu Général Lansana compté, ses agissements de prendre le pouvoir. Au temps du président Fakonde, il a dit même fois il faut que l'huile lui, lui devienne président, même si c'est un jour. Même avec son petit aujourd'hui. Tu penses que ah, tu penses qu'aujourd'hui ça va entre eux, dans leur cercle? Tu ne sais rien du tout. L'affaire de l'enquête, la mort de Kelefa, c'est Idi Amin qui a le dossier. L'achat de l'avion, c'est Idi Amin. Ce qui s'est passé, c'est Dieu seul qui sait. L'avion a été saboté, c'est Dieu seul qui sait. Celui qui a fait les enquêtes, c'est Idi Amin. Tu vas venir te flanquer, Konoko. Eh, le, le... Oh non, Djibril, franchement, il ne s'agit pas de faire des vidéos pour chercher des views. Il faut faire des vidéos avec des preuves. Moi, je ne vais pas venir m'asseoir ici, je, je parle avec tel, tel, tel, tel. Mais il faut bien te renseigner, va bien te renseigner. Maman dit, je t'ai dit, il est petit dans le coup d'état. Ils l'ont donné seulement la force. Mais ceux qui ont préparé le coup d'état pour détruire l'armée guinéenne, monter les faux complots, c'est Idi Amin. Quand on dit le cerveau du coup d'état, c'est Idiamine. Comment se fait les 42 généraux C'est Idiamine seul qui est là. Comment se fait que les nominations dans l'armée, c'est Idi Comment se fait que tous les commandants de région de Conakry, l'entourage de Conakry, c'est Idiamine. Ça ne te dit rien. J'ai même, heureusement, j'avais même posté la photo de. Voilà, attendez, je vais vous montrer la photo. Ça dit des gens viennent s'asseoir, ils racontent de n'importe quoi. Attendez, la photo, je vais publier tout de suite sur la page. Heureusement que la photo. Là, je venais de publier. Voici la photo, Djibril. Voici Feux Kelefa Diallo. Père à son âme. C'est Kelefa qui est qu là. Qu voici, voici Dumbuya, l'une de ses premières photos. Et voici euh, Idiamine qui est là. Celui qui a tout fait pour Mamadi, là, c'est lui. Ceux qui ont préparé toutes ces bêtises-là, c'est lui le cerveau. Tu vas venir t'asseoir que le présent le fâcoundé. Hé, hey, Djibril. Namori a fait quoi? Tu viens t'asseoir, les officiers supérieurs peuls. Eh. Général Balde était là. Le président Fakonde l'a trouvé, il l'a maintenu. Il a nommé des officiers peuls à la marine. Tu viens t'asseoir, qu'on a dans l'armée, c'est parce que les, les, les, les, les, les, les, les officiers supérieurs de l'armée, c'était les peuls. Eh Djibril, pourquoi vous êtes pathétique? Pourquoi vous êtes dans le mensonge Eh, Djibril. Eh Ça dit, il vient, il ne se gêne même pas. Le voyage, là, il y avait des officiers peuls qui étaient à côté de lui. C'était son équipe à lui. Comment tu peux venir dire pourquoi ils n'ont pas pris Général Balde, ils n'ont pas pris eh, l'inspecteur eh, général de l'armée. Tout ceci-là dépassait ceux dont tu as parlé. Il y a d'autres officiers à la marine, Peul, qui dépassent ces gens-là. Non, parce que Peul est un peu le mot, avec que le fan n'est pas Peul. Il ne vient pas de foutre. Mais il ne faut pas venir t'asseoir pour raconter des salades d'hybride. Il faut respecter les gens. Va demander les enquêtes. Au lieu de venir t'asseoir, le président Fakonde il a entendu que oui, il y a eu... C'est ce que je vais te dire encore. L'attaque du domicile du président Alpha Kondé. Qui avait le dossier en charge Idi Amin. Parce que Idi Amin, c'est un gendarme. Et eux, ils font les enquêtes. Mais demandez, pourquoi Bachir aujourd'hui est nommé Pourquoi Bachir aujourd'hui Qui a nommé Bachir C'est pas... Doumbouya ne connaît même pas Bachir Diallo. C'est Idi Amin. Quand on vous dit le cerveau du coup d'état, tout le problème de la Guinée, l'armée aujourd'hui, c'est Idi Amin. Pourtant, il avait accusé Bachir. Le même Bachir l'a envoyé au Canada. C'est le même Idi Amin qui a fait les rapports, les enquêtes. détruit certains militaires pour avoir s'installer et même préparer le terrain aujourd'hui. Si tu ne sais pas, il faut te renseigner, Dibril. Moi, en tout cas, je ne peux pas voir vos mensonges là et me taire là-dessus. J'en sais plus que, que vous dans l'affaire de l'armée là il faut te renseigner Djibril, il ne faut pas venir faire des vidéos parce que tu as envie de faire des vidéos va bien te renseigner sur le. c'est qui il diamine demande un militaire demande les généraux, c'est qui Idiamine il ils vont te dire il voulait tellement être chef d'état-major le président Alpha Condé n'a pas accepté il a fait ses sales coups on l'a envoyé comme ambassadeur et il était à l'ambassade au Cuba. Il faisait des va-et-vient en France et dans d'autres pays africains pour préparer ce coup d'État-là. Au lieu de venir parler de ça, que le président Fakonde, officier Peul, mon frère, il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Vous aimez tellement de polémiques. Tellement de polémiques. Un peu seulement. Vous mettez tout sur l'ethnie. Il y avait combien d'officiers sous, -sous Combien d'officiers peuls Ceux qui ont fait tout ce qui était mauvais là, c'est eux qui ont fait leur coup d'état. Le président Fakonde a quoi dedans C'est Namori qui a trahi le président Fakonde ou c'est le président Fakonde qui a trahi Namori Il pouvait le nommer juste pour une année, l'enlever comme il voulait. Mais il l'a gardé pendant huit ans. Et quand il a appris qu'il allait l'enlever, il a vite accéléré les choses. Ou bien le président Fakonde n'a pas le droit de l'enlever s'il ne fait pas ses affaires. Montre-moi des officiers qu'ils ont tués, que le président Fakonde a ordonné de tuer. Montre-nous. Au lieu de parler de ce qui se passe aujourd'hui, les petits de Alia, tu ne parles pas de ça. Si c'est, euh, garde de Lansana Comté, tu ne parles pas de ça. Tu ne parles pas aujourd'hui des proches de Ali à l'effort spécial. Petit Diané. Je crois que si ceci là c'était aussi des peuls, je sais que ce que tu allais dire là, tu allais encore envenimer, sisser, couyater. C'est-à-dire arrêter, sortir dans l'esprit communautaire. Tous ces gens-là ont été éliminés. Ils sont tous des malinqués. Pourtant, c'est le groupe de Dumbuya. Je crois que si c'était encore des peuls, tu allais venir encore, avec ton esprit catalyseur, nous parler encore, oui, Dira, ah non, vous avez vu, ce sont les peules. Dis, il faut sortir dans ça. Il faut sortir dans ça, dans l'esprit communautaire. Là. Je l'ai dit devant tout le monde ici. Ce n'est pas un forestier qui a trahi le président Fakonde. Ce n'est pas un peuple qui a trahi le président Fakonde. Ce n'est pas un Soussou qui a trahi le président Fakonde. Ces officiers, aucun parmi eux. Ceux qui l'ont fait, ce sont nos parents malinqués qui l'ont trahi. On l'a dit ici. Tu vas venir t'asseoir nous parler des, des officiers Alpha Kondé, euh, quand il a entendu les gens voulaient faire le coup d'État les officiers donc Alpha Condé a fait la liste pour les mettre et Djibril tu es incroyable toi surtout hein, malgré que tu es canaille mais tu es quelqu'un qui maîtrise le courant il faut avoir peur de Allah Subhanahu Wa Taala il faut avoir peur de Dieu il faut avoir peur de Dieu quand tu viens t'asseoir comme ça pour calomnier les gens pour dire des contre-vérités d'Ibril, il faut avoir peur de Dieu. C'est comme ça, il y a eu le cas de l'affaire de la tante de Nabi Keïta. C'est comme ça, les gens t'ont parlé. Juste pour faire des vidéos, des vidéos, pour faire du buzz, tu es sorti ici, Dibril. La tante de haut, oh, En Égypte, si la Guinée ne gagne pas, c'est la tante de Nabi Keïta. Oh, c'est Nabi Keïta, c'est sa tante. Toi-même, tu es sorti ici, Dibril, tu as demandé pardon. Franchement, il y a de ces sujets, je vous ai dit, laissez le présent, Fakonde tranquille maintenant. Celui qu'on a aujourd'hui comme sujet là, Mamadi Doumbouya, concentrons-nous sur ça. Vous pouvez faire des vidéos parler de la marche, vous pouvez faire des vidéos parler de la cherté de la vie, mais ne faites pas des vidéos où vous pensez que vous êtes en train de veiller ou en train de faire, mais plutôt pour intoxiquer les gens qui brillent. Il y a tellement de sujets à parler arrêtez un peu quoi, arrêtez franchement c'est ce qui fait qu'aujourd'hui le CNR est en train de gagner au lieu que je viens perdre 30 minutes en train de parler d'un sujet qui est derrière mais c'est vous et c'est ce qu'ils veulent s'il te plaît moi je vous ai dit, affaire de l'armée là j'ai mis ça de côté même ceux qui ont fait le coup d'état, ils sont au pouvoir c'est eux qui sont là voilà. Donc, euh, la famille, je vais m'arrêter ici, c'était juste pour dire mes vérités à notre frère Adji, nous menons tous le même combat, mais franchement, des contre-vérités, va, va te renseigner sur Idi Amin, va te renseigner auprès des militaires, c'est qui Idi Amin Est-ce que le président Fakone, qu'est-ce qu'il avait à voir Il avait des hommes de confiance dans l'armée et tu viens t'asseoir pour dire des choses, mais si je ne le réponds pas, c'est comme s'il est en train de dire quelque chose, il n'y a pas de personne pour reposter, ils vont dire c'est vrai, mais ce que je viens expliquer, c'est ce que lui il a dit, les Guinéens ne sont pas bêtes, ils vont analyser, ils vont voir, dedans. moi quand j'ai vu, je ne pouvais pas me retenir, malgré qu'il se fait tard, il est 2 heures du matin, hein, presque en Europe, une heure du matin en Guinée, donc, je vous ai dit, concentrons-nous sur Mamadou Doumbouya. Lui, il a fait le coup d'État, il a tué des Guinéens, il a tué des peuples, les Soussou, les Forestiers, tout le monde. Au lieu que toi, tu viennes toujours le président Fakonde et tu mets affaire ethnique dedans. Combien d'officiers malinqués sont tombés dedans Tu vois quelqu'un parler de 84-83 Il y a eu plus de 1000 officiers malinqués exécutés. Donc, les gens vont dire, là, ça n'a compté qu'à. C'est-à-dire, sortez dans votre esprit, là. Si, à l'époque, là, ceux-ci, là, étaient aussi des peuples, tu allais dire quoi 1400 Plus de 1000 et quelques officiers, malinqués, exécutés. Mais, on va venir s'asseoir. Ça va nous apporter quoi On va parler. Rennes, comme toi, tu le fais, là. Sur l'an que vous, vous partez. Si on part, la Guinée n'ira nulle part. La Guinée n'ira nulle part. Ça, c'était autant de là ça a compté. Mais on n'a pas eu besoin de parler de ça. Si on était là à faire, à se victimiser ou à parler cette même chose, c'est que la Guinée, ça à ça dit, on allait déchirer ce pays-là. À un moment donné, arrêtez. Si vous n'avez pas les preuves de quelque chose, parlez. Voici le jeune euh, euh, bande euh, dont je parle, là. celui qui a été arrêté là, à Farana. Pourtant, moi, je parle de, de ça. Et pourtant, tu ne parles pas de ça. Tu ne sais même pas comment le jeune a été arrêté. Le complot, tu ne parles pas de ça. Mais quand il vient de s'asseoir, un accident d'avion, il y a des enquêteurs qui sont venus. Tu ne cherches pas à savoir que non. Donc, moi, je vais vous laisser. Akase Ak Ak Mandela, merci à vous. Franchement, parler à là, hein, franchement, c'est énervant. Tu ne peux pas venir t'asseoir et mentir sur le président comme ça, qu'on a mouru, oui, Far, c'est tant, tant, tant. C'est Namouri qui a trahi le président Fakonde. Qui a fait Namouri Quand l'armée comme ça, les gens se nomment comme ça. C'est le président qui a choisi Namouri. Ce n'est pas lui qui a choisi le président Fakonde. Ce n'est pas lui qui a pris les armes, se battre pour lui mettre le président Fakonde, comme Dumbuya a fait aujourd'hui là. Les officiers que Dumbuya a nommés, ceux-ci peuvent être reconnaissants envers lui. Mais les officiers que le président Fakonde a nommés, ceux-ci devraient être fidèles au président Fakonde. Ils n'ont pas pris les emplois pour tuer, pour, pour mettre le président Fakonde là. S'ils savent le faire, c'est maintenant. Mais vous parlez comme si le président Alphacondé a fait du mal à ces gens-là. Les Namouris pouvaient les foutre en prison. Là, ça raconte les amis en prison. Les Dadis l'ont mis en prison. Pourquoi tu ne parles pas de ça pourquoi tu ne parles pas de ça Autant de là, ça ils ont mis Idi Amin en prison. Les dadis là, ils ont mis ces mêmes Idi Amin en prison, les Amarala. Tu vous ne parles pas de ça. Vous venez toujours vomir vos salades sur le président Alpha Condé.